Bienvenue à cette session, euh... oui c'est bon, c'est parti, <rire> euh, je vais vous parler de... Uh, this talk is in French, anyone is not speaking French here Ok, bon. Donc, euh, on va. je vais parler d une, d une, de comment ajouter une fonctionnalité de recherche avancée pour votre application existante. J'exagère un petit peu sur le terme legacy, vous verrez. Euh... C'est une. En fait, je vous raconte finalement l'histoire que j'ai vécue quand je travaillais pour la douane française, où euh, j'ai mis en place euh, Elasticsearch et le, le NoSQL et Elasticsearch en particulier sur un projet et je gérais euh, toutes mes données dans une base post à l'époque et il se posait la question d'ajouter un moteur de recherche tel qu'Elasticsearch. Donc en gros je vais vous décrire euh, ce que j'ai fait euh, quand j'étais euh, à la douane. Alors pendant la session, vous allez pouvoir aller sur, ah, sur Slido.com Slash, euh, sur le hashtag Elastic et je vais y aller ici alors ça ça va vous permettre de poser des questions pendant, que, pendant la session de voter pour les questions des autres éventuellement et puis à la fin euh, donc, si j'ai le temps je répondrai aux questions et si j'ai pas le temps je répondrai aux questions qui sont restées sur euh, Twitter okay donc slido.com, euh, pardon oui, slido.com et euh, hashtag Elastic euh, chez Elastic, euh, on édite une solution, euh, une stack, le logiciel open source, qui est composé de plusieurs éléments. L'élément principal, c'est Elasticsearch. Elasticsearch, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un moteur de recherche euh, sur lequel vous envoyez des documents JSON. Euh, ça vous permet ensuite de rechercher les documents que Elasticsearch a indexés, calculer des analytics en temps réel, euh, ce, ce genre de, de choses. C'est très, très scalable. Vous pouvez monter à des pétas de données, très scalable. Euh, Au-dessus de tout ça, on, on ajoute Kibana. Kibana, c'est notre outil de visualisation. On va le voir un tout petit peu aujourd'hui. Je vais me servir d'une des fonctionnalités de Kibana, qui est la développeur console. Aujourd'hui, Mais en gros, vous avez des données dans Elasticsearch. Vous voulez comprendre ce que sont vos données. Vous mettez Kibana et vous avez des beaux dashboards pour l'entreprise. On a enfin deux couches d'ingestion qui s'appellent Bits et Logstash. Donc Bits, ce sont des agents que vous mettez sur vos serveurs, ça va collecter euh, des informations sur vos serveurs et les envoyer vers euh, Elasticsearch, notamment. Donc vous avez Filebit pour faire du stream de vos fichiers de log, par exemple. Packetbit va faire une sorte de Wireshark sur la carte réseau, décortiquer tous les protocoles qu'il connaît, indexer euh, vos requêtes PostgreSQL, etc. Tranquillement. Euh, bit pour collecter des métriques, etc. etc. Logstash, c'est un ETL, qui lui va permettre d'extraire de, depuis euh, différentes sources. Donc ça peut être depuis bits, vous envoyez depuis file -bit vers Logstash. Et puis ensuite vous faites de la transformation et de l'enrichissement dans Logstash, et puis vous envoyez le résultat vers une destination ou vers plusieurs destinations. Notre destination favorite, c'est Elasticsearch, mais vous pouvez envoyer vers d'autres destinations si vous voulez avec Logstash. Donc c'est vraiment un ETL, voyez-le comme ça. Enfin, euh, en tant que compagnie, nous on édite un ensemble de, de fonctionnalités avancées pour les entreprises, donc on commercialise évidemment, euh, qui s'appelle X-Pack. rajoute de la sécurisation, de l'alerting, du monitoring du cluster, euh, des fonctionnalités de reporting, exploration de graphes, et puis tout, nou tout nouvellement, des fonctionnalités de machine learning sur des données euh, time series. Euh, le système va automatiquement apprendre et calculer un modèle pour vous des données euh, passées, et puis il va appliquer ce modèle aux, données, aux nouvelles données qui rentrent et comparer avec le modèle. Et si du coup il y a des choses qui sont complètement anormales, ben, il va réussir à détecter ces anomalies. -là. Donc tout ça c'est en version commerciale. Il y a une licence XPAC basique qui vous donne accès à certaines fonctionnalités comme le monitoring par exemple. Donc ça peut être intéressant à voir, qui est gratuite, licence basique. Tout ce que je viens de décrire est disponible sur notre offre As a Service qui s'appelle Cloud by Elastic. À ne pas Alors ça tourne sur AWS aujourd'hui, mais à ne pas confondre avec l'offre AWS Elasticsearch qui n'est pas du tout la même chose, C'est pas du tout nous qui l'opérons. Euh, nous ce qu'on fait c'est que on, bah, c est, c est, cette offre Cloud est buildée en même temps qu'on build les nouvelles releases d'Elasticsearch. Donc dès qu'on a une nouvelle release d'Elasticsearch et de toute la stack qui est prête, en fait elle est disponible sur Cloud aussi. Et puis on a évidemment euh, tout le, le, le bénéfice de x -pack derrière, donc qui est disponible. Donc c'est disponible dans le cloud, on le manage pour vous, ou alors vous pouvez utiliser euh, également la même stack qu'on utilise pour le cloud, mais sur votre propre infrastructure, ça s'appelle Cloud Entreprise, et vous pouvez déployer ça sur euh, votre infra, vos crédits Amazon, vos crédits Azure, Google Compute Engine, euh, ce que vous voulez. Ok, c'était la partie euh, commerciale, je passe. Je vais zoomer un peu. Donc je m'appelle David, je l'ai dit peut-être déjà Peut-être, je ne sais pas. Et euh, je suis aussi euh, Dadouné sur Twitter, Ouais, c'est super joli comme petit nom. Euh, pourquoi je vous montre mon compte Twitter C'est qu'à la fin de la session, je vais tweeter un lien en fait, euh, qui va reprendre le repository que je vais utiliser aujourd'hui. Euh, ce repository, il est ici. C'est mon repository de, de démo, en fait. Donc sur mon compte... Euh, euh, GitHub, vous allez sur Legacy Search, mais je tweeterai le lien à la fin, et vous, allez, vous avez différentes branches dans lesquelles il y a tout un tas d'instructions euh, à, à, à exécuter euh, pour jouer avec la démo que je vais faire. Et donc à chaque fois, je vais, vous allez voir, je vais passer par différentes étapes, et en fait ça correspond à une autre branche dans le projet, donc vous avez juste à comparer les branches pour voir en gros ce que je vais vous faire là tout à l'heure. Donc allez là-dessus. Alors. Euh, depuis que je suis arrivé chez Elastic, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant, 4 ans et demi, euh, et même avant, j'ai beaucoup contribué au projet Elasticsearch lui-même. Alors, j'ai principalement travaillé sur les plugins, les plugins open source. C'est mon activité principale. Puis depuis quelques temps, je me suis plus consacré à l'évangélisation et du coup, mon nombre de commits diminue drastiquement. Mais je continue à contribuer un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais toujours sur les plugins en général. Euh. Le sujet dont. Enfin, l'application la, la, euh, que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une application qui collecte en fait des données, euh, imaginez des données marketing. Euh, je, je récupère des informations à propos de, de personnes euh, que je stocke dans ma base de données euh, MySQL. Et puis, euh, j'offre un petit euh, moteur de recherche de personnes au-dessus de tout ça. Ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Euh, donc. Pour l'instant, j'ai oh, rien injecté. Donc, dans mon application, elle tourne là en local sur mon poste en Java. Hein, euh, je vais pouvoir générer des personnes de façon aléatoire. Je vais en générer euh, 10 000, par exemple. Donc, ça va me générer des personnes aléatoires. Ça va les insérer dans la base euh, MySQL qui tourne derrière. Et du coup, on va pouvoir voir ce que j'ai. Voilà, j'ai différentes personnes qui arrivent. Alors, je peux chercher. J'ai une recherche à la Google. Je peux chercher des Joe. Je peux chercher des Joe Smith. Voilà. Je peux chercher sur des pays. France. Ah, il y a un truc intéressant là sur cet exemple. Le deuxième élément de ma liste, c'est France Gall. Bon, j'adore cette chanteuse, ça n'a rien à voir, mais euh, pourquoi c'est intéressant C'est parce que c'est seulement le deuxième élément de ma liste. Et moi, j'ai l'impression que quand je cherche France, j'aimerais bien que ce résultat-là soit en haut de la liste, parce que j'ai l'impression que ce résultat est plus pertinent pour moi. Je cherche sans doute quelqu'un qui s'appelle France. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui s'appelle France, c'est vraisemblablement ce que je cherche dans mon cas d'utilisation. Mais là, bon, c'est le second dans la liste. Pourquoi pas euh, Est-ce que je peux chercher Smith Oui, ça marche très bien. Smith Joe Ah, j'arrive pas à trouver le gars. C'est embêtant. Ok, bon, j'ai ça. J'ai un moteur de recherche avancé, on va dire. Euh, avancer dans le sens euh, je peux spécifier exactement sur quelle colonne je veux chercher. Donc je peux chercher « Joe vivant en France à Paris okay. ». Donc ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Alors, comment s'est développé tout ça euh, D'abord, je vais vous parler un petit peu du, de, des bins que j'utilise. Donc Au niveau du, du modèle, j'ai un bin qui s'appelle « personne qui est mon bin vraiment de haut niveau. Dans lequel je retrouve le nom, j'ai la date de naissance, le nombre d'enfants, le sexe, pardon, le nombre d'enfants, des données marketing qui sont juste des compteurs mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, et une adresse qui est structurée comme ça, j'ai le pays, la ville, des coordonnées géographiques latitude-longitude, mais je ne vais pas nécessairement utiliser non plus. Si je regarde le schéma au niveau MySQL que bah, il est super similaire en fait. Hein. J'ai une table pour personne, une table pour adresse, une table pour marketing, et voilà, donc j'ai trois tables dans ma base de données MySQL. Alors, comment euh, fonctionne mon application J'ai une méthode qui s'appelle Find like findLikeGoogle, qui en fait vient de cette interface-là. Donc quand je tape quelque chose, ici, Joe, en réalité, ici, il y a Joe qui est passé dans, ce, dans cette méthode. Donc j'utilise euh, Hibernate hier, euh, euh, ici, pardon, <rire> euh, comme, comme outil de persistance, comme ORM. Donc je vais générer une requête avec Hibernate. Euh, la requête que j'ai passée, Joe, je la frappe avec des pourcents. Je fais une jointure sur la table adresse, parce que je veux être capable de chercher dans différentes euh, tables. Donc je vais chercher ce Joe pourcent avec un like sur le champ name, sur le champ country, sur le champ euh, city de l'adresse. Okay, C'est ça, ça. comme ça que j'ai mes résultats. Ce qui explique d'ailleurs que quand je cherchais Joe Smith, et Smith-Joe ne matchait pas puisque le nom n'était euh, pas dans le même ordre. Euh, si je regarde la recherche avancée, où est-elle Elle est ici. Depuis l'interface, je reçois trois paramètres, nom, country, city, que je retrouve ici, nom, country, city. Et puis, pareil, je bâtis avec Hibernate une recherche, je dis euh, si j'ai quelque chose dans nom, à ce moment-là, tu fais un like pour son, spécifiquement cette fois sur le champ nom, si j'ai quelque chose dans country », tu fais une recherche sur le champ « country », et pareil pour le champ « city ». Bon, Rien de particulier. Ok, donc c'est ce que j'ai. On a vu que ça pouvait nous poser euh, quelques problèmes. Euh, et moi, j'aimerais bien utiliser euh, un vrai moteur de recherche. Alors, je vais choisir un moteur de recherche au hasard. Je vais prendre Elasticsearch, c'est le meilleur moteur de recherche qui existe. Mais bon, je suis un peu biaisé hein, dans mon avis, évidemment. Donc euh, ne me croyez pas, surtout testez vous-même, vous verrez si c'est vrai ou pas. Euh, comment je vais faire J'ai une base de données qui existe, j'ai des, des données, et j'aimerais envoyer ces données euh, finalement de la base vers Elasticsearch, arriver à synchroniser un petit peu les deux. Alors je peux utiliser une stratégie de type ETL, euh, J'ai parlé euh, tout à l'heure de Logstash, mais il y a aussi Talend ou Mule USB que vous pouvez utiliser pour ça. Vous allez euh, exécuter une requête toutes les 5 minutes, récupérer le contenu de votre base, faire les jointures qu'il faut, etc. Fabriquer des objets euh, JSON et les envoyer ensuite euh, vers euh, Elasticsearch. Oui, ça peut fonctionner, sauf que je, là, je fais un truc toutes les 5 minutes qui tourne. C'est-à-dire que quand mon utilisateur clique sur le bouton Enregistrer et sauvegarder un document, je ne vais pas être capable de le chercher avant 5 minutes, il va falloir que le batch passe. C'est un petit problème à régler. L'autre problème, c'est euh, l'update. Je mets à jour un document quelque part, enfin un objet dans ma base. Qu'est-ce que je fais cinq minutes plus tard Je reprends toute la base, je reconsomme tout, je réindexe tout. Ou alors j'ajoute un champ technique qui va me permettre de dire, ah, il y a des données qui ont été modifiées depuis mon dernier passage, donc je prends que cela. Bon, c'est faisable, mais... Les delete. Je supprime quelque chose. Ah, ça c'est intéressant. J'ai supprimé quelque chose dans la base. Le truc qui ne revient pas quand je fais ma requête SQL, je dois le supprimer. Mais le truc qui ne revient pas, il faut que je sois au courant, il y a un truc qui ne revient pas que je dois supprimer. C'est compliqué, donc peut-être qu'il faut que je fasse une tape technique à côté, où je joue avec des triggers et tout ça. Franchement, ce n'est pas le, le truc le plus idéal à faire. Donc moi, ce que j'aime faire, car regarde, j'enlève ça comme ça, tu n'auras pas la bouteille d'eau. Hein, C'est bien. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est si j'ai accès à l'application métier qui génère la donnée, au même moment où je euh, génère la, la donnée dans la base de données relationnelle, je veux l'envoyer en même temps vers Elasticsearch. Et pareil pour les delete, je peux le faire en même temps, dans les mêmes transactions, on va dire. Okay Donc c'est ce que je me propose de faire ici. Alors, euh, la première chose que je vais faire, je vais avoir besoin de rajouter un client Elasticsearch. Donc dans mon projet, je vais rajouter mon... Client Elasticsearch. Donc là, j'utilise le client de type transport. On est en train de fabriquer un client de type REST qui utilise une autre, un, euh, un autre port de, de communication qui sera beaucoup plus sympa. Euh, par contre, c'est la toute dernière version qu'on a publiée, là, la 5.4.2 ici. Donc ça devrait fonctionner normalement. Euh, dans ma couche de service, j'ai une méthode qui s'appelle save ici qui me sauvegarde un objet personne, donc il, il démarre une transaction Hibernate, il sauvegarde avec un DAO mon objet dans Hibernate, et puis à la fin, il commit ma transaction, et voilà, j'ai un objet personne qui a été créé. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est de dire, bah, finalement, au moment où je sauvegarde dans la base, j'ai envie d'appeler un DAO, Elasticsearch, et j'ai envie de sauvegarder aussi mon objet personne. C'est ce que j'ai envie de faire. là. Donc on va créer ce champ, Final Elasticsearch DAO. Okay. Je vais créer cette classe. C'est un DAO. Okay. J'utilise ici euh, le projet qui s'appelle RESTX, euh, qui me permet de faire notamment de l'injection. Donc je vais annoter ça pour dire euh, celui-là il peut être injecté. Du coup je vais l'injecter dans mon constructeur. Okay. Voilà, il est injecté dans mon constructeur. Donc maintenant, je vais pouvoir créer ma méthode save, ici, dont j'ai besoin. Donc je veux sauvegarder un objet personne dans Elasticsearch. De quoi ai-je besoin ben, J'ai besoin d'un client Elasticsearch. Donc je vais faire un final client. Donc on a un client Elasticsearch, je vais l'appeler ESClient, ici. Et je dois... Je vais l'initialiser dans le constructeur. Très bien. Alors, comme j'ai ajouté mon jar de tout à l'heure, j'ai en fait des, des classes qui sont pré-configurées. Donc, j'ai un pré-build transport client qui existe, euh, sur lequel je ne passe aucune, aucun settings particulier. Je vais juste lui dire que mon client sera capable de dialoguer avec un Elasticsearch qui tourne ici localement. Et par défaut, Elasticsearch écoute sur le port 93.0.0. Donc, là, c'est ce que je lui, dis. je lui dis. tu vas dialoguer avec cet Elasticsearch-là. Ok, celui-là existe. J'ai besoin d'autre chose. Je vous ai dit que Elasticsearch, il parle JSON. Donc je vais prendre la bibliothèque de Jackson qui s'appelle. Je vais prendre la bibliothèque s'appelle Jackson et je vais utiliser sa classe qui s'appelle le ObjectMapper. Ici. Donc je vais en fait l'injecter celui-là. En fait, dans Restix, il y a déjà Jackson, donc je vais juste l'injecter comme ça je l'aurai. Ok. Donc je suis prêt. Je vais mettre ça, comme ça, ça montrera plus haut. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire Première chose, je dois prendre mon mapper pour sérialiser mon objet en euh, JSON. Donc là, je vais l'écrire en tant que tableau de bytes, mais ça pourrait être en, en tant que string, ça n'a aucune importance. Donc je vais prendre mon objet personne. Hop, pardon. Et ça, ça peut me générer une petite exception, pourquoi pas. Je vais faire une exception plus globale. Okay. Donc ça, c'est un tableau de bytes. Deuxième chose que je dois faire, je vais prendre mon client et je vais dire je vais faire une opération d'indexation, une new index request. Donc quel index je veux sauvegarder L'index va s'appeler personne, le type que je vais donner c'est personne, pourquoi pas Et l'ID du document, je vais reprendre l'ID qui est généré par Hibernate mais en tant que string, sinon parce que Elasticsearch veut des chaînes de caractères. Et puis je dois fournir le JSON, donc mes bytes, et c'est du JSON. Et j'exécute et je récupère le résultat. Donc en gros, pour schématiser, avec toute la glue que j'ai mis autour, avec ces deux lignes de code, je suis capable d'envoyer quelque chose dans ElasticSearch. Donc c'est pas très très pénible à faire non plus. On va compiler ça. Je ne sais pas s'il y a des bouteilles d'eau. Donc J'ai une petite, j'ai un petit problème. Je peux avoir un problème quand je communique avec Elasticsearch. Ah oui, ça peut arriver. Alors Elasticsearch n'est pas un système transactionnel, il faut le savoir. Hein. Donc ce que je peux faire ici, je vais faire un try-catch. Je vais écrire une sorte de pseudo-code. Dans la réalité, ça sera plus compliqué que ça, mais c'est juste pour vous montrer ce que je pourrais envisager de faire. Je pourrais dire, en fait, bah, comme j'ai eu un problème avec Elasticsearch, je vais faire un rollback de ce que je suis en train d'insérer dans la base de façon à revenir en arrière. Okay. Moi, pour mon cas d'utilisation, c'était mon cas en douane, hein. Quand l'utilisateur clique sur « Save » dans mon application, je veux que ça soit sauvegardé en base. Même si ça se plante dans Elasticsearch plus tard, je m'en fiche, le moteur de recherche est moins important que de sauvegarder la vraie donnée primaire. J'aurai une désynchronisation à gérer. À ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais l'objet qui n'a pas pu être sauvegardé vers une queue de messagerie asynchrone pour la traiter plus tard. Mais là, en fait, je peux simplement dire... Euh, euh, Houston, euh, we have a problem. Prévenir la prod, quoi. OK. On peut faire ça. Euh, puis si vous avez euh, FileBit et puis euh, Elasticsearch, ensuite vous lirez vos logs de prod et vous arriverez à trouver tous les problèmes. <rire> ok, j'ai fait le save. Est-ce que je peux gérer le cas du delete bon, J'en ai parlé tout à l'heure. Ici j'ai une méthode delete aussi dans ma base, euh, fin de, dans mon service, qui fait un delete dans la base. Bah, en fait, je peux prendre mon Elasticsearch DAO, je peux faire une opération delete et puis je vais faire « delete » en connaissant l'id, ça me suffit très bien. Donc je vais implémenter aussi cette méthode pour vous montrer que c'est pas très compliqué à faire. Un id. Je prends mon client, je fais une opération « delete », je fabrique une « delete request ». Quel est le nom de l'index Personne. Quel est le nom du type Personne. Quel est l'id L'id. J'exécute, je récupère le résultat. Donc pareil, je peux avoir des exceptions, Pareil, vous voyez votre stratégie, est-ce que vous faites du try catch, du enfin du envoyer vers une queue de messagerie, enfin, vous voyez comment vous faites. Et ici, je vais juste faire un Oups. try catch. Ok. On y est, presque. Il manque quelque chose de super important. Bah pour l'instant, je n'ai pas d'Elasticsearch qui tourne. en fait. Donc, j'ai ici euh, une version d'Elasticsearch, donc 5.4.2 qui est quasiment euh, normal. J'ai juste installé X-Pack, mais encore, je ne m'en sers pas. Et je vais démarrer aussi, ici, j'ai un Kibana 5.4.2 que je vais démarrer, parce que ça va me permettre de passer des commandes dans la développeur console dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça y est, Elasticsearch a démarré. Je vais pouvoir ouvrir ma console Kibana. Peut-être. Hum. Et je vais aller dans la développeur console. Alors, je vais vérifier déjà. Pour l'instant, je n'ai pas d'index qui s'appelle personne, tout va bien. Je suis bien connecté à mon Elasticsearch. Ok, on est bon. Euh, bah, je vais redémarrer du coup mon service. ça qui est bien avec Java, hein, c'est qu'il faut redémarrer. Et puis je vais injecter euh, quelques documents dans, euh, du coup, dans la base et dans Elasticsearch. En, en même temps, tiens, notez, hein, on était à 255 documents injectés par seconde tout à l'heure. Je vais en prendre un petit peu moins, j'en injectais 1000 mille. Là. Donc c'est beaucoup plus lent. Ouh, pas bien. C'est pas bien de mettre Elasticsearch en fait, ça ralentit énormément le process. Okay. Bon, on va voir qu'il y a peut-être un moyen de corriger ça. J'ai fait un truc qui n'était pas, pas super, donc on va, on va améliorer euh, la chose tout à l'heure. Mais bon, J'injecte mes documents. Si je vais voir dans ma console Kibana, comme tout à l'heure, je vois que mes documents arrivent, ils sont bien envoyés. Et si je fais une recherche dans Elasticsearch, je vois ici bah, mes premiers documents euh, qui arrivent. Hein. Donc C'est euh, la version JSON de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc J'ai le nom, date de naissance, etc. Donc J'ai mon objet qui a été transformé par Jackson. Donc ils sont là. Euh, pour autant, quand je fais une recherche... Pour l'instant, je cherche toujours dans la base de données relationnelle. Je n'ai pas encore changé la partie recherche. Là, je ne fais que l'injection. Donc on va changer ça. On va aller dans la couche de service encore. Et puis ici, j'ai ma méthode search, qui pour l'instant faisait appel à mon search DAO qu'utilisait MySQL. Mais en fait, je vais remplacer tout ça. Je vais faire une query. Donc pour ça, j'ai une classe qui s'appelle querybuilder, que je vais utiliser. C'est laquelle Celle-là. Et je vais dire, si jamais l'utilisateur euh, n'a absolument rien saisi, en gros, ce que je voudrais exécuter comme query, c'est une query qui s'appelle match all, qui veut dire donne-moi tous les résultats. Okay Il n'a rien saisi, je veux tout voir. Sinon, s'il a saisi quelque chose, la query que je veux exécuter. C'est une multi-match query. Qu'est-ce qu'il cherche Il cherche Q. Dans quel champ Alors Par défaut, dans Elasticsearch, tout est indexé, tout ce que vous envoyez. Donc Je vais chercher dans le champ Name. Je peux chercher du coup dans le champ Gender, pourquoi pas. Dans le champ Adresse.Country. Et puis Adresse.City. Ok, j'ai ma requête. Donc je vais appeler mon DAO Elasticsearch, je vais rajouter une méthode qui s'appelle search, sur laquelle je vais passer la query, puis je vais vous montrer comment on gère simplement la pagination. Si vous avez fait de la pagination SQL, vous avez dû voir que c'était un petit peu pénible quand même. Là, c'est vraiment très très simple. Donc j'exécute, je, je crée ma méthode. Qu'est-ce que je fais Je prends mon client, je fais une opération de recherche, je peux limiter la recherche à un seul index, par défaut, Elasticsearch, enfin, par défaut, Elasticsearch est un système multi-tenant, donc je peux créer plein d'index et je peux chercher sur de multiples index à la fois si je veux. Bon, ici, je vais juste chercher dans l'index s'appelle personne. Je vais exécuter ma query, c'est celle que j'ai créée tout à l'heure, et puis la pagination, je vous ai dit, hein, from, c'est simple, size, et size. Voilà, c'est ça la pagination. J'exécute et je récupère un résultat. Ce résultat... C'est un objet res « response », et mon objet « response », je vais le renvoyer. OK. Donc ça retourne un objet « response » qui est ici, que je vais récupérer ici. Alors là, je vais tricher un tout petit peu. Je vous ai dit que j'avais une application « legacy », mais elle n'est pas si « legacy » que ça. Mon « front », c'est du Angular JS, euh, donc ce n'est pas non plus des JSP ou des donc je vais pas. Euh, le le « talk » d'aujourd'hui, c'est sur le « backend ». Donc je ne vais pas toucher ça. Normalement vous avez d'autres choses à faire, à transformer euh, vos trucs, mais bon. Là je vais juste renvoyer du JSON en fait vers le, vers le front. Ok. Donc je suis prêt pour la partie search que je, euh, search à la Google. Je vais faire la même chose pour la partie search avancée. Puis là j'ai l'impression que j'ai gagné en maturité. Je pense que je vais être plus rapide. Ouais c'est bon, je suis plus rapide. Donc je vais dire si jamais l'utilisateur n'a rien saisi dans name et dans country et dans city, à ce moment-là, tu fais encore une match all query, comme on a vu tout à l'heure. Par contre, s'il a saisi au moins un des termes, à ce moment-là, tu vas faire ce qu'on appelle une boolean query. S'il a saisi quelque chose dans name, à ce moment-là, ça doit forcément matcher sur le champ name. S'il a saisi quelque chose dans country, ça doit forcément matcher sur le champ adresse.country. Et puis, pareil pour adresse.city. Et ensuite, j'utilise le même DAO euh, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, euh, on va re redémarrer. En fait, je compile, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je vais redémarrer. Ok. Donc, maintenant, j'utilise Elasticsearch pour la recherche. Donc, j'avais 57 millisecondes. Bon, pour 1000 documents, ce n'est pas non plus un exploit. Ah, c'est plus rapide quand même. <rire> On ne va pas dire que c'est plus rapide par un facteur 57, mais bon, ça ne veut rien dire, mon chiffre. Je vais chercher Joe. J, hmm, ça marche pas. J-O, ça ne marche pas. Le terme complet fonctionne, par contre. Okay. Donc on a un petit problème, on n'est pas iso-fonctionnel par rapport à tout à l'heure, quand même. Joe Smith fonctionne. Est-ce que Smith Joe fonctionne Non. Euh, oui, il fonctionne, oui. Pour le coup, il fonctionne. Sympa. France. Ah, sympa. France Gall, elle est en haut de la liste maintenant. Vous avez vu, j'ai rien fait de particulier, mais Elasticsearch, Search sais que France Gall, c'est sans doute plus pertinent euh, dans mon cas d'utilisation que euh, quelqu'un qui vit en France. Okay Parce que c'est un terme plus rare, en fait. La rareté est chère. Ok. Euh, la recherche avancée. Ah oui, un truc que je ne pas montré tout à l'heure, c'est que quand on fait des typos, ouais, dans la base de données, ça ne fonctionnait pas, et là, ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Gismo, euh, je ne peux pas chercher. Mais on va voir si je peux gérer ça après. Dans ma recherche avancée, si je cherche Joe, ça ne marche pas. Joe, le terme entier fonctionne. Pays, ok, seulement sur le terme entier. Et ville aussi, que sur le terme entier. On va corriger ce problème. Mais avant de corriger ce problème, je voudrais en régler un autre qui est celui-là. 30 personnes par seconde, c'était vraiment pas super efficace. Donc j'ai envie d'être un petit peu plus rapide que ça. Alors pourquoi c'est long ici C'est parce que dans mon code. Quand j'insérais de la donnée dans Elasticsearch, en réalité, quand je faisais mon save ici, j'envoyais euh, chaque document un par un vers Elasticsearch. Et Elasticsearch, il y a un transaction log et on fait un fsync à chaque requête envoyée. Donc ça me coûte assez cher, fsync sur disque. Donc, plutôt que de faire ça, je vais utiliser une autre méthode hein, qui s'appelle le bulk, et on a une super belle classe dans, euh, dans, dans le client Elasticsearch qui s'appelle le Bulk Processor, qui va vous permettre de, de simplifier euh, tout ça. Je vais ajouter un petit login. Alors, comment ça, ça marche, ce Bulk Processor Je crée donc ce Bulk Processor, et en fait, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est ajouter des actions euh, dans le Bulk Processor. Et je vais lui dire que toutes les 10 000 actions, tu vas faire un flush complet, tu vas envoyer une seule requête avec 10 000 actions vers Elasticsearch. Et là, du coup, il va faire un fsync sur les 10 000, et non plus sur une par une. Ça me coûtera moins cher. Puis je vais dire que même si je n'ai pas 10 000 actions, bah, toutes les 5 secondes, flush ce que tu as, si tu as des trucs, tu les envoies vers Elasticsearch, même si tu n'as pas atteint les 10 000. Donc le bulk processor, il fait tout ça. Il y a un listener qui vient avec, que vous pouvez euh, euh, appeler, si vous avez besoin. mais bon. Je le masque ici. Donc j'ai quelque chose à changer. Plutôt que de faire une opération d'indexation ici, je vais simplement dire, bah, sur mon bulk processor, je vais rajouter ma requête d'indexation. Et je ne l'exécute pas, puisque c'est le bulk-processeur qui va l'exécuter pour moi. Et pareil, je, je rajoute ma requête de delete, et je vais demander au bulk-processeur de l'exécuter pour moi. Okay Donc on va voir. Je ne vais pas redémarrer tout de suite, mais on va voir que normalement, avec ça, je vais avoir amélioré euh, un petit peu les choses. Alors, reparlons de mon problème de Joe, là, J. Pourquoi ça ne fonctionne pas, ce truc C'est quand même agaçant. J, ça marche pas. Joe, ça marche. Alors pourquoi ça Il faut que je vous parle un petit peu de ce que fait Elasticsearch quand il indexe vos documents. Alors par défaut, Elasticsearch, il a un schéma. Un schéma qui est généré automatiquement pour vous et Elasticsearch essaye de déterminer quel est le schéma qu'on devrait adapter en fonction des documents que vous passez. Donc là, il a déterminé par exemple que pour le champ nom, le champ nom, il va l'indexer de type euh, full text. Je vais faire du full text search dessus. Mais je je ne précise rien d'autre. Et en ne précisant rien d'autre, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un analyseur de texte pour parser la chaîne de caractères qu'il y a dans le champ nom et fabriquer ensuite l'index inversé. Euh, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Pour comprendre ce qui se passe, je vais utiliser l'API Analyze ici et voir que si j'indexe quelque chose qui s'appelle Joe Smith comme ça, je passe par l'analyseur standard qui est appliqué par défaut dans Elasticsearch. En réalité, ce qui est créé dans l'index inversé, c'est ces deux tokens, Joe. Et Smith. Quand je cherche quelque chose, le même analyseur est appliqué à ce que je cherche. Donc si je cherche Joe, j sans le E, en fait ça fabrique Jo, J-O. Que je compare à ça, j n'est pas égal à J-O-E, donc ça ne matche pas, donc je ne trouve pas le document. Okay ça marche comme ça le moteur de recherche. Donc il faut que je trouve une solution pour arriver à, à, à contourner cont cont cont cont cont cont cont le problème. Ne faites pas des wildcard queries, c'est écrit dans la doc, c'est pas bien, il ne faut surtout pas faire ça. Donc ne le faites pas, on a mieux. Euh, je vais créer ici un analyseur particulier. Euh, de, que je vais utiliser une autre stratégie d'analyse de texte. Donc Je vais utiliser ici, je ne rentre pas dans le détail, un tokenizer qui s'appelle le ngram tokenizer. J'utilise un edge ngram et je vais vous montrer ce que ça produit comme résultat. Quand j'analyse le même texte, pourquoi pas Joe comme ça, Smith, je passe par l'analyseur ngram, en réalité, ce que ça me produit, je le en minuscule, hein. Ce que ça me produit, c'est quelque chose comme ça: euh, J, J O, J O E, S, S M, S M I, etc., etc., Ce qui veut dire que quand je vais parser ma jeu, mon utilisateur, il cherche Jo, J O et Smith, je vais appliquer aussi un autre analyseur ici simple, qui va me fabriquer J O et Smith. Et quand je vais le comparer à ça, Jo ben, va matcher et Smith va matcher. Alors la conséquence de ce ngram, c'est que ça va me fabriquer plus de tokens sur le disque, ça va me consommer plus d'espace disque évidemment. Mais bon, il faut un moment euh, savoir ce qu'on fait. Donc je vais devoir configurer Elasticsearch pour lui filer cet analyseur de texte et puis je vais devoir aussi lui donner euh, un comment dire, un, un mapping. Je vais devoir lui forcer la main pour lui dire d'utiliser aussi mon analyseur dans ce mapping. Donc, pour ça, j'ai développé une petite bibliothèque qui est open source qui s'appelle Beyonder. Euh, Beyonder va vous permettre de simplifier un petit peu tout ça euh, plutôt que de faire vous-même des puts dans Elasticsearch. En fait, au démarrage du projet, quand, le, quand, mon, quand mon DAO démarre ici, je vais appeler mon Elasticsearch Beyonder, je vais faire un start avec mon client. Et je vais faire... Euh, pas grave, s'il y a une erreur. Que va faire ce truc-là En fait, il va regarder dans le classpass. Si par hasard, il n'y a, a pas un répertoire qui s'appelle ElasticSearch, si dans ce répertoire-là, il y a un autre répertoire, ça sera euh, le nom de mon index. Ok. Donc je vais créer un index qui s'appelle « personne. Et si dans ce répertoire, j'ai un, un document qui s'appelle « underscore settings.json », à ce moment-là, ce seront les, les settings de mon index. Et là, je vais définir l'analyseur dont j'ai parlé tout à l'heure. En plus, je fais du lowercase que je ne vais pas montrer tout à l'heure, pour tout mettre en minuscule. Euh, je vais repasser et un autre fichier. Je vais créer un fichier qui s'appelle « personne.json. Donc si ce document existe, à ce moment-là, ça sera un nom de type, et je vais dire à Elasticsearch, applique-moi un mapping pour ce type. Donc ce mapping-là, que j'ai décidé de créer. Donc je dis, dans ce mapping, pour le champ name, je te force la main, tu vas toujours utiliser le, la, la fonction type text qu'on a vu tout à l'heure, avec l'analyseur par défaut, là je n'ai rien changé. Par contre, à l'indexation, ce que tu vois dans le champ name, tu vas le recopier dynamiquement vers un autre champ qui s'appelle full text. Full text, il est là, j'ai défini, et lui, je lui ai dit, c'est aussi, je vais faire du full texteur je suis, et tu vas utiliser mon analyseur ngram que j'ai défini tout à l'heure, et lors de la phase de recherche, un autre analyseur. Okay. Je vais mettre d'autres euh, valeurs dans full texte, ça va être un peu mon fourre-tout, un peu imprécis. Je vais dire, tu vas aussi mettre le contenu de adresse.city, tu vas aussi le copier vers le champ full texte à l'indexation. Puis je vais dire aussi autre chose, je vais dire à l'indexation, le champ adresse.city, non seulement il va être indexé en tant que tel, avec l'analyseur par défaut, mais je vais générer à l'indexation un autre champ qui va s'appeler adresse.city.autocomplete, qui va utiliser aussi ma stratégie ngram. Pourquoi pas Puis je vais aussi générer un champ qui s'appelle adresse.city.ags, qui est de type keyword, qui va me permettre de faire des agrégations ou du tri. On s'en sert notamment le type keyword pour ça. Donc, ok, là je suis prêt. Il faut que j'efface quand même mon index avant. Je tout. Donc, j'ai plus mon index personne. Et je vais pouvoir redémarrer mon, mon application. Alors, je démarre en mode debug parce que je ne change plus les, les méthodes maintenant. Ok. Si tout se passe bien, euh, Beyonder va me dire que tout va bien. Donc, Rock and Roll veut dire tout va bien. Est-ce que maintenant, si je regarde, est-ce que mon index a été créé Ah oui, il a été créé. Et il a bien été créé avec le mapping que je voulais. Donc, Beyonder a bien fait son boulot, il a passé ce qu'il ce qui fallait. Donc, je dois à nouveau réindexer euh, mine on va mettre 10 000 documents. On va déjà voir si on a amélioré un petit peu les performances d'injection. Ouais. Donc, on est un petit peu plus efficace que tout à l'heure quand même. Ça va, ça va mieux, notre système. Euh, pour autant, quand je cherche, pour l'instant, je cherche toujours dans les champs par défaut. Hein. Je n'ai pas encore euh, changé vraiment ma recherche. Donc comme je cherche dans le champ « name » complet, il faut que le terme soit complet. Donc je dois changer la recherche maintenant. Dans la partie « service », au lieu d'aller chercher dans « name »,« gender » et tout ça, je vais en fait aller chercher dans « full text ». Puis je vais lui dire aussi quelque chose, je vais lui dire « si jamais ce que tu cherches, ça match sur le champ « name », je veux que tu boostes par un facteur 3 le résultat. Que si ça match sur le champ « name », pour moi c'est plus pertinent dans mon use case, ça doit monter en haut de la liste ce truc-là. Ok, donc on pinne. Si je cherche Jo, j ah, j J-O, J-O-E, ça marche. Vous Fra, vous voyez, je toujours pas France hein, qui est en haut de la liste. Hein. J'ai Franck, j'ai tout ça, ça marche Ah, mais là, c'est bon. voyez, oui, On a bien vu, j'ai matché sur le champ Name, c'est tout à fait en haut de la liste. C'est exactement ce que je voulais. Alors, je n'ai pas fixé le problème de l'autocomplétion, encore. Euh, pardon, pas de l'autocomplétion, de, de, de, la, de la recherche avancée. Au lieu de chercher dans Name, du coup, je vais aller chercher dans le champ qui est généré à... à au moment de l'indexation, qui s'appelle name.autocomplete, country.autocomplete, city.autocomplete, qui utilise le ngram, la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Si je cherche Joe, qui vit en France, qui vit à Paris, OK, je suis de retour, hein, on a retrouvé mes, les éléments que je voulais. D'accord Bon, j'ai souvent la question, quand même, est-ce euh, avec ton process, là, tu nous rajoutes Elasticsearch, est-ce que tu ne serais pas en train de ralentir euh, considérablement euh, euh, le, mon, mon process habituel et ma base de, de données Donc, Pour montrer que ça ne devrait pas être le cas, je vais faire quelque chose dans la couche de service. Ici, je vais simplement débrancher la base de données et puis je vais simplement appeler euh, Elasticsearch pour voir à quelle vitesse en fait Elasticsearch pourrait aller au maximum de façon théorique. Alors je dois changer un petit truc, c'est que comme l'ID était généré par Hibernate, il n'est plus généré par Hibernate maintenant, je vais le dire à Elasticsearch, génère toi-même l'ID. Donc pour ça, je ne passe pas d'ID et il sait qu'il doit générer un ID pour tout. Ok, on va compiler. Je vais régénérer mes 10 000 documents. Ok, c'est fait. Bon, ben on va faire un million alors, pour qu'on voit quelque chose. Ok, donc c'est beaucoup plus rapide. Ce n'est pas Elasticsearch qui va ralentir votre processus, normalement, d'injection. Si vous avez peur qu'il ralentisse votre processus, à ce moment-là, au lieu d'envoyer vers Elasticsearch, envoyez vers un système de messagerie asynchrone, genre Kafka, RabbitMQ, que sais-je, vous faites lire Logstash pour consommer ça et vous envoyez dans Elasticsearch par la suite, si vraiment vous avez peur de ça. C'est ce que je faisais en douane, en fait. Ce pas que j'avais peur, mais je trouvais ça sympa d'être de, de capable de couper, les, de couper Elasticsearch à n'importe quel moment. Alors pendant qu'on indexe, évidemment, c'est un moteur de recherche, c'est fait pour être rapide et efficace. Hein, vous voyez, quand je vous disais les temps de réponse, bon là, je ne cherche rien de particulier, mais quel que soit le volume, ça revient vite. Je cherche des Joe, des Smiths, qui vivent en France, enfin, vous voyez, tout ça, ça revient très très vite. Okay c'est fait pour ça, le moteur de recherche. J'aimerais comprendre, par contre, là, j'ai pas mal de résultats qui arrivent, j'aimerais bien comprendre la distribution de mes documents. Je voudrais savoir combien de personnes qui vivent en France, c'est quoi la distribution par année de naissance, etc. Pour ça, vous pouvez faire quelque chose dans Elasticsearch qui s'appelle euh, les agrégations. Donc, Je vais rajouter ça ici. Je vais lui dire, calcule-moi une agrégation, tu vas me calculer sur le résultat 7 la distribution de mes personnes par pays. C'est ce que je suis en train de lui faire ici. Donc je fais une distribution, c'est une sorte de groupe by count ordonné par les valeurs les plus fortes. Je veux dire tu me fais une autre agrégation sur le résultat. Tu vas me calculer la distribution de mes individus par année de naissance. Donc sur le champ date de naissance, tu me fais un bucket par année et tu comptes le nombre d'individus qu'il y a par année. C'est exactement ce que je suis en train de lui dire ici. Donc dans l'interface, j'avais déjà fait des petits trucs. Je vous dis, hein, je ne vous parle pas d'interface aujourd'hui. Si je rafraîchis... En fait, je vois, tiens, en fait, mon injection est finie, mon million de documents est fini. Je vois que là, à peu près, en quelques millisecondes, je suis, comprendre, je suis capable de comprendre l'ensemble de mon dataset, mon million 20, voici comment il se répartit. J'ai des personnes en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, etc. Ici, par, euh, par décennie. Si je cherche Mejo là-dedans, okay, je vois Mejo, la répartition de Mejo. Euh, et tout ça, ça se fait en temps réel. Hein, même si vous avez de la donnée qui arrive en temps, au fil de l'eau, vous continuez à faire ça. Ok. Ce qui serait intéressant, c'est de dire. Et si je veux filtrer, maintenant, je veux cliquer sur France et sur 1950 et je veux voir que les individus. Je veux faire ce qu'on appelle la navigation par facette. Alors, comment on fait ça euh, Pour implémenter ça, je vais aller dans ma méthode de recherche de tout à l'heure ici. Vous avez peut-être noté, pour ceux qui ont fait gaffe au code, j'ai deux champs, deux, deux, deux attributs, pardon, deux paramètres de cette méthode qui ne sont pas utilisés pour l'instant, qui viennent de l'interface qui, en fait, c'est le filtre par pays ou le filtre par date. En fait, ça vient de l'interface. Donc, je vais utiliser ces champs-là et je vais rajouter des filtres. Alors, ce que je dis, c'est que si jamais tu as quoi que ce soit un filtre par pays ou un filtre par date, à ce moment-là, tu vas wrapper la query qu'on a faite tout à l'heure, qui les match-all ou le multi-match, et ça doit obligatoirement matcher. C'est-à-dire ça doit correspondre. Par contre, le résultat, je veux que tu le filtres, et s'il y a quelque chose, s'il y a un filtre par pays, je veux que tu filtres sur le champ ici adresse.country.ags que j'ai utilisé. Et si j'ai une date, je vais calculer la date plus 10 ans et je vais me faire une range query sur le champ date of birth entre ces deux dates, genre 1940 à 1950. C'est ce que je fais. Donc on exécute ça. Donc ok, si je cherche maintenant les gens qui vivent en France en 1950, qui sont des Joe, donc j'ai mon résultat. Donc on a fait de la navigation par facettes, mes utilisateurs sont capables de comprendre euh, ce qui se passe. Est-ce qu'on peut faire plus Oui. Vous en voulez plus Oui, Ouais, super. Je fais les questions et les réponses, du coup. Hein. Et encore, j'ai de la chance, je fais la session avant manger. Parce qu'après manger, en général, on dort. Donc... Je vais utiliser toujours mon, mon système d'agrégation, mais je vais faire des agrégations, d'agrégations, d'agrégations maintenant. Je vais dire, je vais faire un premier niveau d'agrégation comme tout à l'heure et je vais calculer, je vais faire un group by sur le pays. Puis je vais dire, pour chaque bucket de pays, je veux que tu me calcules, tu me fasses un histogramme de date comme on a vu tout à l'heure, sur le champ date of birth, à peu près tous les 10 ans, je veux que tu me fasses un bucket. Et puis je lui dis, bah, pour chaque bucket de 10 ans, je veux que tu me fasses une nouvelle sous-agrégation, je veux que tu comptes le nombre moyen d'enfants qu'il y a euh, dans ces 10 ans. Okay Donc c'est trois agrégations imbriquées l'une dans l'autre. Euh, il faut que je modifie du code HTML. Ça va être la seule fois que vous verrez du code HTML. Et vous allez voir, mon niveau d'HTML est super puissant. Je sais enlever un commentaire. Ça, c'est bien. J'ai quand même écrit cette démo. Hein. Donc j'ai un bouton compute maintenant. Okay, ici. Et en fait, on voit maintenant le résultat de ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc la distribution par pays d'abord, puis après par dix ans, le nombre de personnes qu'il y a pour cette décade-là, et puis ensuite le nombre d'enfants moyens pour ces 10 ans. Donc bien sûr, si je cherche des Joe, hein, okay, je sais mes Joe, dans quel pays ils sont, par année, blablabla, donc tout ce que vous voulez. Joe, j'ai dit, pas Joe. Ok, Joe. Tiens, bah, en parlant de typo, je n'ai pas fait exprès en plus. Si je veux chercher G, smooth, on avait parlé tout à l'heure, qu'est-ce que je peux faire pour ça ben En fait, c'est simple. Euh, je peux aller modifier un tout petit peu mon code et mes recherches que je faisais tout à l'heure ici. Je peux lui dire je vais t'autoriser à faire un petit peu de flou. Donc, on a un truc qui s'appelle le fusiness factor. Je vais t'autoriser une, une, une distance d'édition ce qu'on dit. C'est-à-dire je peux supprimer une lettre, je peux transformer une lettre par une autre, je peux rajouter une lettre, ça c'est une distance d'édition. Tac. Donc vous voyez, la même requête, si je tape G SMOF, bah J ben maintenant j'ai mes résultats. J'ai bien mes Joe Smith en haut de la liste, etc. C'est ce, ce que je cherchais avec mes typos. Très bien. Ce qui va être un peu plus dur à faire en SQL ce truc-là. Je peux appliquer ce même principe. Je vais pas montrer là. Sur la recherche avancée, si je tape G », ça ne marche pas. Donc je vais appliquer la même chose sur mes match queries ici. Je vais dire aussi. Je vais t'autoriser du flou sur un ou plusieurs champs. Ici, je vais faire sur tous les champs. Tac. Et maintenant, si je cherche G », qui vit en France, à Pyrrhus, ok, je retrouve mes résultats. Okay. Bon, ben bah, ça c'est pas mal. Euh, une fois que vous avez inséré de la donnée dans Elasticsearch, en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez bénéficier d'outils supplémentaires, et notamment de Kibana. Dans Kibana, vous pouvez fabriquer des visualisations, et ensuite fabriquer des dashboards, au-delà d'utiliser la console. Donc là, j'en ai fait un par défaut, qui va vous donner une représentation de ces agrégations dont j'ai parlé tout à l'heure, mais un petit peu plus visuelle. Vous voyez ici, enfin, différents niveaux d'agrégation, même des résultats. Donc distribution ici euh, par année, euh, répartie euh, homme-femme et la taille de la balle est fonction du nombre moyen d'enfants qu'il y a à cette période par exemple. Vous voyez Donc si je cherche de, les coordonnées géographiques latitude-longitude, je sais qu'à cet endroit-là, à peu près, j'ai 127 676 personnes. Je cherchais Mejo. Donc voici la distribution de Mejo euh, par pays, par sexe, par machin. Donc là, je vais aller voir aller en Allemagne. Tac, je vais zoomer sur l'Allemagne. Je vais aller voir dans une ville en particulier, okay. à Munich. Voici. Je vais enlever Joe, je vais voir tous les gens qui sont à Munich en fait. Ok, je vais voir, tiens, allez. Toutes les femmes à Munich. Ah oui, j'ai fait du random, hein. donc vous avez vu que j'ai bien fait un rectangle. Hein. Je peux même sélectionner, je peux dire, allez, je veux voir ici les gens qui vivent dans ce quartier-là. Tac. Et en fait, non, je ne veux pas voir les gens qui vivent dans ce quartier-là. Et là, en fait, bah, dessous, j'ai la liste des personnes qui correspondent à mes critères. Okay. Donc ça, c'est le bonus euh, gratuit que vous avez quand vous faites de, de l'Elasticsearch et que euh, vous avez inséré de la donnée dedans. Bah, vous pouvez utiliser un outil et un dashboard comme euh, Kibana, par exemple, pour euh, exploiter vos données. Alors, j'ai juste finir. Il me reste trois minutes, donc c'est parfait pour les questions. il ouais, y a quelques questions. Avant que je fasse une question, parce que, euh, je suis désolé, on a un rituel, hein. il faut absolument faire un selfie. Oh, ah, j'ai un spot. Ah, Par contre, il faut sourire. Hein. Ah, si vous ne souriez pas, ça ne marche pas. Ouais, là, c'est bon. Vous êtes jaloux, hein On va aller ah, ouais, là-bas. Ah, si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Attention, j'attends le micro. Eh, il faut que je sois dessus, quand même. Ah, c'est spot. Bon, vous, vous êtes dans la lumière. Hein. Ouais, super. Et avant de prendre la question, j'avais promis un truc. Je vais faire un tweet. Voilà. Il était à peine préparé. Donc si vous me suivez sur Twitter, vous retrouverez le lien sur ce, ce repository dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, les questions. Cinq votes là-dessus. Comment streamer les changes là là quand les changes sont faits par des third parties applications Ben là, es dans le caca. Euh, c'est vraiment très compliqué euh, ce truc-là. Ça dépend de la, la, la, la base de données en question euh, que, euh, que tu utilises. Si elle a un mécanisme de change, tu prends couche, couche db par exemple, ils ont une super API qui s'appelle Change API euh, qui permet de s'inscrire et de savoir toutes les modifications. Donc là, c'est facile. Tu as d'autres applications qui, euh, qui, qui ne peuvent pas faire ça. Donc ça, c'est pas possible. Combien il reste Deux minutes. Il euh, y a des gens de l'équipe Hibernate Search, ah oui, tiens, je parle en même temps, j'en profite pour dire un mot. Tout ce que je vous ai montré, là, qui est un petit peu compliqué, la gestion de mes transactions, la sérialisation d'objets, etc., en fait, l'équipe Hibernate Search, si vous utilisez Hibernate, a simplifié tout ça pour vous. Ils vont gérer les transactions pour vous et compagnie. Donc vous pouvez mettre juste Hibernate Search avec le connecteur Elasticsearch. Et en gros, tout ce que j'ai codé là, vous dégagez quasiment la plupart des trucs que j'ai fait. Et euh, c'est beaucoup plus simple. Et cette équipe Hibernate Search travaille sur un système qui permettrait de streamer un jour justement les modifications des databases avec une sorte de protocole standard. Que... Bon, c'est à l'étude, ils sont en train de travailler là-dessus. Est-ce qu'on peut remplacer MySQL ou Mongo complètement par Elasticsearch Alors oui et non. Non, si vous tenez vraiment absolument à vos données, si les données sont critiques pour vous, vitales pour vous, sauvegardez-les ailleurs que dans Elasticsearch. Il vous faut un datastore. Un datastore, ça peut être un file system, ça peut être n'importe quoi, pas nécessairement une base de données, mais il vous faut un datastore. Après, si ce n'est pas super critique, si vous êtes capable soit de réindexer, vous êtes capable de perdre, je sais pas, une journée de données parce que c'est des logs, à ce moment-là, ne prenez que Elasticsearch. Mais si vous avez des données critiques, surtout sauvegardez-les ailleurs que dans Elasticsearch aussi. Voilà, les autres questions, je euh, répondrai plus tard. C'est ça, j'ai pris dans l'ordre quand même. Hein. Oui, je répondrai plus tard. Merci de votre présence, j'ai quelques stickers ici si vous voulez.